Une toute petite araignée. Isabelle Vlodarzik et Yuna Shin. Lirabel Édition. Une toute petite araignée sur un grand arbre à grimper. Au sommet, elle tisse une belle toile et rêve de se reposer. Le vent souffle et la toute petite araignée manque de s'envoler. Le tonnerre gronde et la toute petite araignée est effrayée. La pluie tombe et la toute petite araignée dégringole sur le sol. Caramba, Chiquita La toute petite araignée sanglote. Comment va-t-elle faire pour remonter L'orage s'éloigne. Le soleil pointe le bout de son nez, la pluie sèche, le vent tombe, Et la toute petite araignée sur le grand arbre a déjà regrimpé. Allongée sur sa toile, elle rêve tout au sommet.